m'a dit j'espère que vous allez bien, hein. je vous pose la question à chaque fois, évidemment, c'est sincère. J'espère que vous avez le moral. Moi, c'est bon, mon Covid, il est derrière moi, tout va bien. Je me suis reposée, je reviens vers vous pour de nouveaux tirages, puisque vous savez, puisque vous me suivez, que je ne fais pas des tirages tout le temps, parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, de concentration, voilà. Et Puis j'essaie évidemment d'être dans des bonnes conditions, afin que mon intuition puisse être la meilleure possible, on va dire, hein bon, ok, alors évidemment, je sais ce qui se passe en France, évidemment, comme beaucoup, je m'attendais à de la violence, et évidemment, on a tous et toutes eu raison, bon, donc je ne vais pas vous faire des tirages sur la violence, on sait que ça va mal se passer, que ça va dégénérer, qu'il va y avoir des victimes, certainement des décès, donc ça, pas la peine de vous rebâcher. Hein. Éventuellement, si ça vous intéresse, et pour les... <coughs> Pardon, les nouveaux venus qui ont rejoint ma chaîne et que je salue, vous pouvez toujours aller regarder mes prévisions astrologiques 2023. Eh bien, prévisions dans lesquelles je voyais à peu près ce qu'elle arrivait. Hein. Voilà, on est en plein dedans. Alors, on va plutôt regarder un petit peu ce que notre cher président pense de la situation. Moi, ça m'intéresse. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, il a fait un discours dans lequel il disait plus ou moins, puisque je n'ai pas écouté, hein, que les gens n'avaient pas le droit de manifester, il hein, me semble. Hein, C'est ça, en, en gros. Hein, je vous résume en gros. Et qu'il euh, n'avait avait qu'à rentrer à la maison. Enfin, <rire> enfin je sais pas. enfin C'était de la provocation, de toute façon. Hein, et qu'il avait été élu, de toute façon, parce qu'il euh, avait euh, pour but de mettre euh, en route la réforme des retraites, Enfin, en gros. Bon. OK, OK. Ben, on va quand même regarder... Euh ce qu'il pense de la situation en son, en son fort intérieur Qu'est-ce qui s'est retourné ici Lâcher prise. Ok. Ah, c'est amusant, ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour lui ou pour nous. <rire> on, on va essayer, alors, essayer de penser à lui. Alors, attendez, il faut que je me concentre deux secondes. Euh, alors, que pense en réalité euh, Donc, euh, on va clapper toujours Caligula de la situation actuelle. Voilà. Bon, je crois que je l'ai. Enfin, on va voir, hein. Alors, bien et régression. Bon, déjà, je pense qu'il s'attend à ce que ça régresse. OK. Par contre, bien, c'est un peu curieux. Ou il s'attend bien à ce que ça régresse. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, que ça se calme. Hein. Mais moi, j'aimerais en savoir un peu plus. Donc, on va demander à mon oracle vérité. Je vous mettrai les liens euh, en dessous de la vidéo si vous voulez euh, savoir ou commander. J'ai trois euh, oracles. je suis l'oracle vérité, arc-en-ciel et nature. Voilà. On verra après si je les utilise ou pas. Alors, que pense au fond de lui, on va dire. Hein, on va essayer de gratter. Hein, tout au fond de lui, que pense-t-il de la situation Voilà. Ok. Bien. Irréel. Ok. Obscurité. Lumière. Ah oui, c'est drôle. Hein irréel, obscurité, lumière. Bon. Alors, irréel, pour moi, ça veut dire qu'il ne voit pas la situation telle qu'elle est. Donc, il y a une mauvaise perception de la réalité. Du coup, ça expliquerait pourquoi on a obscurité. Par contre, je voudrais savoir pourquoi j'ai lumière. Parce que c'est deux cartes contradictoires. Équilibre. Prospérité et peur. Ah ouais. Donc on a un jeu quand même qui change. Hein. Ok. On a trois bonnes cartes, trois mauvaises cartes, mais quelque part, c'est de là, elles vont ensemble. Hein, on est dans l'irréalité. Donc pour moi, effectivement, il ne voit pas bien la situation. Ok. Et donc ça reste comme ça, puisque c'est équilibré. Obscurité, prospérité, pour moi, c'est quelque chose qui se développe, hein, parce que c'est prospérité. Donc, il est dans le noir. Par contre, ça va changer, il va avoir peur. C'est curieux, hein. il y a comme un, une espèce euh, d'absence, de perspicacité dans cette histoire. Donc, effectivement, il y a un déni de réalité, hein, vous l'avez ici, déni de réalité. Il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et on voit bien qu'il est dans l'obscurité ici, quelque chose qui prospère, donc qui se développe. Hein. Donc il est à côté de la plaque, c'est ce que j'essaie de vous dire. Il n'est pas du tout dans le réel, il est à côté de la plaque. Mais, mais euh, il y a des choses qui vont s'éclaircir et il va avoir peur. Bon, alors on va essayer de voir pourquoi. Artificiel. Alors il y a quelque chose qui va arriver, qui va être créé artificiellement mais qui va provoquer de la peur, c'est-à-dire des choses sérieuses. Bon, on va continuer. Hein. Quelque chose de l'ordre de la raison, ok, ou qui va le ramener à la raison, euh, mais c'est assez complexe. Alors là, j'ai besoin d'en savoir plus. Quelque chose du passé qui ressurgit. Des mensonges du passé qui ressurgissent. Bon, alors, on a plusieurs petites choses intéressantes ici. En fait, ça va beaucoup se bousculer, je pense, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va avoir peur. Avec raison, parce que les choses vont devenir sérieuses, par exemple. Hein, moi, j'interprète mon jeu. Que ça va se compliquer. Alors, il y a des choses artificielles, donc on va voir ce que c'est. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des mensonges du passé qui vont ressurgir. Hein. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qui peut provoquer la peur. Moi, il y a des choses qui vont remonter à la surface, euh, vous savez ou pas, parce que je, je dis de temps en temps, mais pas tout le temps non plus, qu'il y a des aspects astrologiques qui font qu'il y a vraiment beaucoup de vérités qui remontent, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre ce qui s'est passé, sur tous les sujets, en fait, hein, que ce soit sur le coco et l'origine. À ce sujet, pour les nouveaux venus, je vous encourage à aller regarder une de mes premières vidéos euh, qui s'intitulait euh, ah je me je me rappelle même plus les origines euh, du coco enfin je sais plus enfin bref <rire> ça fait tellement longtemps je vous mettrai ça en barre d'infos bon pour moi euh, j'avais aucun doute déjà il y a trois ans et j'en ai aucun doute aujourd'hui mais il y a des gens qui veulent savoir d'où vient le coco qu'est-ce qui s'est passé avec le tout qui fait mal et les effets qui remontent et pourquoi et comment et ceci et cela et qui sont les responsables et je vous fais court ça veut dire qu'en fait on veut avoir des éclaircissements. Et du coup, vous avez beaucoup de scandales qui remontent, qui remontent, qui remontent. D'où mensonges du passé qui reviennent. Pour le côté artificiel, moi, je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui est artificiel et qui va provoquer la peur Alors, une bonté artificielle. Ouais, bon, là, ça nous aide pas trop. Un mouvement satisfaction ouais bon bah là ça m'aide pas les, les amis hein. sentiment bon on va garder cette carte là et on va garder la carte peur Faut pas non plus on, on tirer de trop hein. en tout cas peur avec raison à mon avis mensonge du passé vous avez compris euh, voilà on va garder ça aussi et peur Et puis on va essayer de voir un petit peu ok parce que c'est ces cartes là que je sens être les plus importantes eh bien, donc, je vais les explorer. Voilà. Hein Peur avec raison. D'accord. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, euh, il, entre parenthèses, au pluriel, allait déclencher un chaos qu'il n'allait plus savoir gérer. C'est ce que je vois en astrologie. Et c'est ce que je, je vois euh, depuis longtemps. Il y a quelque chose qui... Ils ont appuyé sur le bouton quelque part. Le, le bouton euh, on euh, mettre à bout les Français. Voilà, c'est ça. Ça fait depuis trois ans quand même que les gens sont martyrisés, euh, épouvantés, euh, maltraités, insultés, etc. Et là, les gens, ils en ont marre. C'est tout. C'est un pétage de plomb qui est en train de se faire. Donc, ils ont appuyé sur le bouton. Et du coup, bah, je crois que ça va au-delà de leurs attentes. Hein. Alors, donc, les mensonges du passé, j'ai compris. Là, on va regarder. Peur avec raison. Euh, des choses sérieuses qui commencent à se mettre en route, mais artificielles, là, je vois pas. Donc, on va euh, chercher d'autres petites cartes pour m'aider à y voir clair. Bah, je vais prendre le Divinactu, tiens. À utiliser avec modération parce que pour moi, c'est un jeu qui est très puissant. Évidemment. Donc, il ne faut pas trop en prendre non plus parce que sinon, euh, ça devient trop, quoi. Hein voilà. Donc, je vais simplement mettre une carte du Divinactu. Je Je recommande. Hein, le, le jeu est très, très bien. Moi, j'aime bien. Je tiens bien en main, en plus. Il y a des cartes qui se... Ah, vous voyez, alors quand j'ai des cartes qui tombent comme ça, alors je vais reprendre justement celle-ci. Voilà, confrérie secrète. Bon, bah, on se demande pas qui est derrière tout le carreau. Hein. Alors, ok, je ne regarde pas la coupe. Hein. Je vais simplement tout de suite aller recouvrir un petit peu mes petites cartes. Alors, j'attends toujours d'être vraiment en super forme pour essayer d'explorer le... le la psyché du monsieur, n'est-ce pas Parce que euh, c'est pas évident. Hein. Je peux vous dire que c'est le trou noir, quoi. Donc il faut que je m'accroche aussi. Alors. Peur avec raison. Ouais, ouais moi, je voyais à un moment donné, vous savez, euh, être enlevé dans les airs. Hein, parce que euh, il va y avoir un truc. Mais bon, c'est peut-être pas tout de suite, hein, euh, d'accord. Mais je pense qu'il va se mettre à l'abri à un moment donné. Alors, n'allons pas trop vite. Artificielle. Il y a un volcan, une éruption artificielle. Bon, bah ça, je comprends. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses artificielles donc euh, du fait de l'homme. Explosion. Donc, je pense que c'est les incendies qui vont être mis artificiellement euh, en place. Vous en avez déjà eu un exemple. Si j'ai bien compris, alors à l'Opéra, ça a brûlé. Il me semble aussi qu'à la mairie de Bordeaux. Hein. Bah oui, bah, c'est le début. Hein. Donc là, volcan artificiel. Donc, attendez-vous à des feux artificiellement mis euh, en route. C'est ce que ça veut dire. Et ça, ça va lui faire peur. Alors, des feux, voire des explosions. Ben oui. Ici, sérieux, les choses vont venir sérieuses. Ah tiens, avec qui Avec la rue-rue. Il ne faut pas les oublier. Hein. Je, ce sera la seconde partie de mon tirage. Parce que du coup, tout le monde a les yeux focalisés sur ce qui se passe en France. Et puis, on oublie plein de choses. Mais moi, je vous avais dit, hein, le Vlad, il va faire des alliances... Euh, j'avais euh, dit quoi ah Oui, économique et financière, et ça va vraiment, vraiment, vraiment être la fin de l'Europe à cause de ça. Ça, je l'avais dit, et c'est juste après vous pourrez la regarder dans les prévisions de février, me semble. Euh, et du coup, eh bien, on va se faire manger. Voilà, c'est comme ça. Les Brics, bah oui, la Chine en fait partie, et la Ruru aussi. Donc, euh, ils sont en train de faire leur petit truc. Bref, donc les choses vont. Être plus sérieuse avec la ruru, puisqu'il se peut aussi que les choses dégénèrent de ce côté-là. Hein. Alors, peur avec raison. Vous voyez qu'il y a des choses au niveau de l'informatique. Donc, je pense qu'il y a des choses que l'on va apprendre par le biais de l'informatique. Certainement des dossiers qui vont remonter. Vous savez que j'avais dit aussi que Elon, que vous connaissez, euh, allait euh, intervenir parce que grâce à lui, on allait prendre connaissance de plein de choses cachées. C'est ce qui se fait, hein. notamment pour le coco. Voilà. Bon, à part, à part ça, je n'aime pas spécialement le personnage. Hein, attention, hein, d'accord Par contre, là, j'avoue que <rire> ça, c'est bien. Au moins, il libère la parole. Donc, des choses que l'on va apprendre par le biais de l'informatique, n'est-ce pas Et les mensonges du passé. Ah, comme c'est curieux. Regardez ce que je sors. Ouais, et ça, ça va lui retomber dessus, à mon avis. Hein. Vous allez voir, hein, vous voyez, je parlais d'Elon en vous disant justement qu'il allait faire éclater des vérités au niveau du coco, parce que c'était une catastrophe. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a été nombreux et nombreuses <coughs> sur les chaînes de voyance, et de spiritualité à dire, attention, ne prenez pas, c'est pas bon, et tout, et tout. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup non plus d'abonnés de, de, ou de gens qui regardent. Et, et malheureusement... Moi, je sais que certaines personnes m'ont dit, ouais, grâce à, grâce à, à toi, m'a dit, ou grâce à vous, m'a dit, eh bien, je n'ai pas pris la potion. Et là, je me suis dit, ouais, eh ben voilà, si j'avais eu une raison, une seule raison pour ouvrir une chaîne de voyance, ben, c'était celle-là. Et, et ça m'a fait très, très plaisir. Vous savez, on dit euh, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Hein Il me semble que c'est euh, de la liste de Schindler. Donc, euh, moi, ici, je tiens aussi solennellement à remercier toutes les personnes de voyance, de spiritualité, ou les alerteurs, ou autres, qui ont prévenu les gens depuis trois ans de ne pas prendre ce poison. Voilà. Parce que, eh ben, on a eu raison. Et qu'on a sauvé des vies. Bon, donc, les mensonges du passé vont ressurgir. Vous voyez, je vous dis, le divin actuel est extra. Donc je vais lui reposer encore un petit peu des questions. Donc vous avez compris, hein, la situation va se gâter, on va regarder ici. Il va y avoir des choses qui vont dégénérer, euh, des explosions, des incendies, et ça va commencer à les ficher la trouille. Peur avec raison également, parce qu'il y a des choses euh, au niveau du numérique qui vont remonter, et mensonges du passé certainement. Donc en fait, on n'a pas que les manifestations, on a autre chose aussi qui ressortent. Donc si vous le voulez bien, bien on va recouvrir voilà excusez-moi quand je, je perds moi c'est que je suis partie hein, c'est que mon cerveau 3 mon cerveau pardon mon cerveau gauche il est euh, déconnecté et que je suis en mode cerveau droit donc je ne raisonne plus voilà alors qu'est ce qu'on a ici et eh ben oui alors ne rien dire Un volcan éruption ne rien dire alors là il faut que je réfléchisse des feux artificiels qui vont... Ouais, bah c'est les gens qui en ont marre aussi de ne pas pouvoir s'exprimer aussi. Hein. C'est-à-dire que il y a, y a ça, et puis le fait aussi que les gens, ils en ont marre qu'on ne les écoute pas. Je crois que c'est ça. J'ai entendu un monsieur qui disait, ouais, ça fait depuis des années qu'on dit qu'on ne veut pas ci, qu'on ne veut pas ça. Et puis euh, le président, il fait ce qu'il veut, il n'écoute rien. Donc on en a marre de ne pas être entendu. On peut dire ça comme ça, parce que c'est ne rien dire ou ne rien pouvoir dire, d'accord donc, c'est ça. En fait, les gens, ils vont péter les plombs. parce ce que je vous avais dit <rire> Comme tout le monde, là, hein comme tout le monde, je suis pas la seule. On a tous vu qu'il allait y avoir des, des gros, gros, euh, des, des incendies, des explosions. Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec la rue Ah, suite et fin. Enfin, non, pardon, excuse-moi. Non, arrêt et fin. Arrêt et fin. Ah, ouais, ça, c'est curieux, hein. Ben, on aura peut-être une bonne nouvelle alors hein. moi je pense que cette guerre de toute façon va finir par s'arrêter mais moi je vous dis hein mon mon, mon intuition me dit que Vlad et euh, l'autre là de la Chichine, euh, ils sont en train de mettre des petits trucs au point puis à l'Iran maintenant et ça va être la ruine, la ruine financière puisqu'ils font des petites business, euh, vous savez, pour continuer justement à faire des transactions internationales. Ils sont en train de regarder au niveau de la monnaie ce qu'ils peuvent mettre en route, etc., etc. Il y a tout le, le, le truc économique. Il y a et que je t'achète mon gaz et que je, je t'achète et que je te vends mon euh, pourquoi enfin, le, le, pétro, enfin le, le pétrole, etc. Donc il y a tout un business qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, ça va provoquer la ruine financière et économique de l'Europe. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a peut-être sérieux. C'est-à-dire que c'est au moment où ça va finir, cette guerre, puisque pour moi, la guerre finira quand ils auront atteint leur objectif de ruiner l'Europe, je pense, hein, financièrement, économiquement, que là, les choses vont devenir sérieuses. Ouais, ça, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on a ici ouais, Regardez, on a bien ça. ça c'est cohérent. Hein. On a le numérique, l'informatique et les réseaux. Hein. Donc, il y a bien des choses qui vont remonter. Et ici, qu'est-ce qu'on a Alors, l'hiver. Voyons, voyons. Hum, le coco, il a commencé quand Ah ben, c'était en hiver. Hein. hiver 2019, hein. ouais. Bien. Donc, il y a des choses intéressantes. Ça va swinguer. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je recouvre Donc là, vous avez compris, en fait, on pourrait mettre ces cartes-là ensemble. Hein, « Mensonges du passé qui ont provoqué la peur » en relation avec le poison. Voilà, c'était bien pendant l'hiver. Et tout ça, par le biais du numérique et des réseaux sociaux. Il va y avoir, en fait, tout son business qui va éclater, à mon sens. Hein. Les conflits d'intérêts, et la manip, et que ceci, et que cela. Ici, on peut peut-être peut éventuellement remettre une carte. Et là, peut-être aussi. Mais euh, je ne vous dis pas la catastrophe économique et financière. Tout le monde l'oublie, mais je peux vous dire que les gens vont se rappeler rapidement. Hein. Enfin bref. Alors... On va les remettre ici, encore une carte. Et là. Trahison. Ouais, regardez. Ouais, ça, ça sort bien quand même. Hein. Ouais, les gens se sentent trahis aussi. Hein. Euh, J'étais en train de réfléchir aussi. Oui, alors, c'est ça en fait. Hein. Les gens se sentent trahis parce qu'on ne les écoute pas. Mais il y a aussi le fait que, du fait de la sur sang dans l'autre sens... Hein, eh bien, il euh, y a beaucoup de vérités qui n'ont pas pu remonter, donc trahison. Et on retombe encore sur le truc avec le poison ici. Ça, est, ça va être un massacre. Je, je vous le dis, hein, franchement, ça va être un massacre. Vous savez que tous les jours, je vais aider les enfants au collège. D'ailleurs, j'avais pensé à vous envoyer des photos, mais je n'ai pas le droit. Mais c'est tellement, tellement beau, vous voyez, de, de regarder ces gosses qui s'amusent au football, qui sont contents, qui sont heureux de vivre, quoi. C'est toute une innocence qui existent et qu'il faut absolument préserver. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup être là avec les, avec les enfants, les écouter, les aider, etc. Quoi. Enfin bref. Et, euh, et ça va être un massacre, parce que en plus, ces gosses, alors pas tous, mais les plus grands, hein, on va dire 15, 16, 17, hein, ils ont été, euh, voilà, ceci. Et ça me fait mal au cœur pour eux. Mais vraiment. Les plus petits, les 10-13 ans, normalement, non, heureusement. Mais. Quand même, ça fait mal quoi. Bon, alors, j'arrête de blablater. Qu'est-ce qu'on a ici Accord. Ah ben voilà, regardez. On a bien une guerre qui va s'arrêter. Hein. Ouais, il va y avoir un accord. Et là, là, on va demander pourquoi les choses vont devenir sérieuses. Mais il y a un truc, hein. Moi, j'ai toujours dit que la guerre s'arrêterait pour raisons financières. D'une part, parce qu'on sera ruiné, ben, on ne pourra plus continuer <rire> à financer la guerre. Ça sera impossible, il faudra que ça s'arrête. Et d'autre part, parce que de l'autre côté, voilà, ceux-là, là, là euh, que je viens d'évoquer, euh, pardon, donc ceux que je viens d'évoquer, eh bien, sont en train, de faire, en train de faire leur petite cuisine. Leur petite cuisine économique qui va nous provoquer euh, la ruine à nous. Alors, et les choses vont venir sérieuses. Ah oui, puis de toute façon, vous voyez, on a le tweet-tweet, bon, on, peut, on peut le mettre par là éventuellement. Hein, voilà, on en parlait, hein. Alors, moi, je veux savoir, éventuellement, peut-être les conséquences ici, pour nous. Délation, dénonciation, ok. Alors, un accord avec... Attendez, un accord qui va provoquer des délations et des dénonciations, ouais. Alors, j'étais partie sur le côté économique, mais à mon avis, il y aura peut-être encore autre chose. Nucléaire. Ah, bon, ça, ça se rajoute au reste ça se rajoute au reste. Bon, on va changer de jeu, vous voyez, il faut pas trop en prendre non plus. Hein. On va regarder ce qu'il veut me dire là avec les délations. Euh, alors attendez, qu'est-ce que je vais prendre comme je... Bah moi je vais prendre, tiens, mes cartes postales. Voilà. Est-ce que je peux prendre aussi l'or au, au rat Ouais, je prends les deux. Et ça se trouve, il va y avoir les deux, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc un accord qui va, euh, donc forcément avec Lucre, hein, for il doit y en avoir un, hein, <rire> forcément, qui provoquera l'arrêt de la guerre. Mais je pense aussi qu'il y aura autre chose. Éventuellement un accord avec la Chine. Alors là, on se salit les mains. Ah oui, non, il y a des trucs hein. Et.. Ouais, donc, donc, donc, donc, je reprends. Excusez-moi, c'est un peu difficile, mais j'ai plein d'idées en tête. Je pense également que quand la guerre sera finie, là, on va apprendre des choses par rapport à des gens qui se sont salés les mains. D'où des dénonciations. Alors, saler les mains dans quel domaine On va essayer de voir. Donc, on les mains sales, quoi, en gros. Hein. Alors, ça serait une bonne chose. Ah, il va peut-être pas vouloir me le dire. Hein. Il me dit simplement que ce serait une bonne chose. On va apprendre des scandales, à mon avis, mais par rapport à quoi alors, je ne peux pas vous dire, il ne m'a pas dit ça, il ne m'a pas dit à propos de quoi, je vais essayer avec un autre jeu. Par contre, il me dit que ce sera une bonne chose pour nous, par contre, que ça va précipiter certaines personnes au bord du suicide, donc par rapport à cette dénonciation. Est-ce qu'il y aurait des histoires de trafic Je me demande. Est-ce que je peux savoir exactement ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va apprendre Pourquoi il va y avoir des dénonciations Ouais. Ben ça me fait penser euh, bon, aux animaux. Alors les animaux peut-être pas, mais vous savez ce qui est petit. Euh, ce que l'on protège. Donc, ça... C'est vrai que j'ai une carte d'enfant dedans, mais elle n'est pas sortie. Par contre des choses par rapport aux animaux. Ah oui Est-ce que ce serait. Euh... Alors ah, j'ai pensé aux animaux, oui, au la... ballot. Vous savez, L-A-B-O. Est-ce que ce serait pas ça Parce que sinon je vois pas, hein. Ouais, j'ai pas de carte de ballot là-dedans. Non. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore davantage apprendre de choses, toujours en relation avec ça Bah ben oui, parce que vous savez qu'en ucre, il y en a des ballots. Hein Et évidemment, ils ont expérimenté sur des animaux, les saletés, pour pas dire autre chose. Je déteste les gens qui font ça. Que ce soit des souris hautes, d'ailleurs. Moi, j'aime bien les souris, hein, franchement. Euh... Enfin bref, je referme la parenthèse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Des choses... Les gens qui se sont salis les mains par rapport à des expérimentations animales. Certainement en relation avec ceci. Ok. On va demander s'il si y a autre chose. Alors, je vais prendre... Tiens, je vais prendre l'or au rein Pour voir s'il peut me dire ce que c'est. Mais pour moi, je pense que Vlad, il attend la fin de la guerre. Pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il attend pour... Euh, euh, pour dire tout ce qu'il a à dire, quoi, à ce sujet. Évolution, et ouais, ça provoquera un changement. Alors, est-ce que je peux avoir des informations sur les dénonciations par rapport aux gens qui ont les mains sales C'est à quel sujet ouais, Il y a des choses du de, de, de démon, hein. attendez, je vous montre. Des choses du diable, donc des, vraiment des choses, des addictions. Alors, moi, j'avais parlé des ballots, d'accord Puisque j'avais les animaux qui sont sortis. Mais, à mon sens, il peut y avoir aussi autre chose euh, de beaucoup plus euh, grave. Enfin, c'est déjà grave en ce <rire> C'est déjà grave, mais peut-être encore davantage. Et ça va provoquer un colère et un bouleversement. Ouais, mais... Ah, j'aurais peut-être pas l'info. Bon, je vais essayer de me concentrer. Pourquoi est-ce que les gens ont les mains sales Égo, pour des questions d'ego. OK, à quel sujet Bon, là, il me donne la saison, vous voyez, hein. Ce sera sur l'automne, hein euh, moi, je vois qu éventuellement qu'il peut y avoir un, un arrêt de la guerre en automne. Sur l'automne, je sais que je l'avais déjà dit. ça se trouve, je me suis plantée d'un an. Hein. C'est possible. Et là, qu'est-ce qu'on a On aura... Alors, par rapport à des enlèvements... Ah, il y a la chauve-souris. Ah, ben bah oui Ben bah oui, donc c'est ça. Non, non, ce n'est pas les enlèvements. C'est euh, par rapport à la chauve-souris, donc le, le coraux. Non, voilà. Donc, on aura bien, effectivement des dénonciations, alors démoniaques, hein. c'est le diable, par rapport à ça. C'est vraiment ça qui ressort, hein. ça, ça ressort et ça ressort et ça ressort, voilà. Donc c'est bien ça. Et du coup, vous voyez, qu'est-ce que j'ai ben, Ça va provoquer la ruine de tout. Ouais. Donc moi, je pense que euh, par la suite, on va avoir vraiment des choses qui vont... Continue à remonter, à remonter, à remonter. Et ça va être un scandale monstre parce que on va s'apercevoir qu'on a injecté aux gens ceci. Mais je suis désolée si vous avez pris ceci. J'ai mis dans ma communauté les adresses de deux personnes de confiance que je connais qui peuvent aider à faire en sorte que bah, votre énergie remonte hein, si vous avez pris ça parce que normalement ça rend très fatigué, hein, ça, ça diminue les énergies. Après, moi, j'ai ces deux personnes-là qui me disent quand même qu'on peut un petit peu nettoyer. Hein. Voilà. Bon. OK. Mais donc, euh, ça va être la cata. Euh, et ça va provoquer la colère et un changement, un revirement. Bien. Donc, j'ai sorti pas mal de choses. Alors, on va retourner sur Nunu, <rire> si vous voulez bien, et voir un petit peu les conséquences pour lui. Parce qu'on avait vu qu'il allait avoir peur avec raison, n'est-ce pas Puisqu'on a plein de choses qui vont remonter, notamment au niveau du poison. Vous avez compris. Ah, attendez, je fais un peu de, de rangement là, parce qu'on n'y voit plus rien, m'a dit. Je, je reviens, je range et je reviens. Voilà. Donc, on va regarder les conséquences pour Nene ou Nunu ou Caligula. Hein Puisque je viens de voir qu'il allait y avoir une situation qui allait changer, notamment du fait de révélation sur le coco. Et révélation dans laquelle il, vient. il a eu son rôle à jouer. Voilà. Alors, les conséquences pour notre cher Caligula. Alors là, j'ai l'hiver. D'accord Et ça, c'est quoi euh, Il va y avoir une rencontre. Une Moi, je pense qu'il y aura un... Ah, attendez, je réfléchis. Une rencontre, un rendez-vous. Il est possible qu'on lui demande de s'expliquer. Bon, ok. Alors, on, on va essayer de voir quand même un peu plus. Alors, il faut que je me reconcentre sur lui, n'est-ce pas Parce qu'il s'est échappé, vous savez, c'est comme le, un poisson, il est fuyant. Hein. Bon, enfin bref. Donc j'ai toujours du mal à le saisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui Les conséquences. Ok. Alors, le destin. Ouais. La force. La famille. On va on va recouvrir hein qu'est ce qui va se passer pour lui un obstacle ouais donc ok donc son destin donc pour lui il va bien y avoir un mur <rire> ou un arrêt ou un écueil en tout cas boum il va aller dans le mur du fait justement, de ces révélations qui vont remonter. Hein. Je suis mon jeu. Hein. Ici, l'ego. Ouais, bah, euh, je, je pense en plus que il ne va même pas dire « Ah bah oui, je me suis trompée, euh, désolée, euh, j'aurais pas dû. » Vous voyez Non. Pas du tout. Non. Et c'est ça, à mon avis, qui va provoquer euh, sa perte. Hein, parce que vous avez quand même l'aplomb, la l'autorité voilà, et l'ego. ouais Donc, il ne va même pas vouloir reconnaître ses torts. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et là... Enfermement, ah ouais carrément mise à l'écart. Ah ouais ben bah écoutez, hein. euh, et là qu'est-ce qu'on. Eh bah, je vais vous dire un truc, hein. c'est que là il a mal joué son coup. Ouais. Ben bah, on peut pas tout prévoir non plus. Hein. C'est-à-dire, que là il n'avait pas pensé, à mon sens, que les révélations sur le coco allaient remonter et que d'une façon ou d'une autre, on va lui, ça va leur venir dans la figure. Ça c'est une prédiction que je vous fais. C'est-à-dire qu'avec toutes les, les révélations qu'on avait vues, hein, vous savez, Tweet Tweet notamment, mais pas que, euh, toutes les conséquences et les effets euh, avec un 2, hein, d'accord 2ND, -N d'accord euh, Tout ça qui remonte, et les victimes, etc., etc., ça va lui revenir dans la figure, plus, à mon sens, des petites choses qui vont venir de Vlad, qui va faire sa petite vengeance. Eh bien, pour moi, on voit très bien ici, avec le jeu, que le destin de notre cher neuneu va aller dans le mur... Et que même ses, ses, euh, ses, ses soutiens, parce que là j'ai quand même les ramifications, donc on va dire les gens qui le soutiennent, eh bien vont lui tourner le dos. Donc il va en fait il va, il va être isolé complètement, et vous voyez vous avez arrêt et mise à l'écart. Et lui au milieu, eh bien c'est quoi Voilà le tigre, le tigre et l'ego, un hein, narcisse. Donc il ne va même pas vouloir accepter sa responsabilité dans le massacre euh, que je viens d'évoquer. Parce que évidemment il y a le poison qu'on a vu, mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire, bah, le conflit, euh, le conflit, hein, voilà, le conflit, je vous rappelle que nous, on l'a pas été, mais vous, vous l'avez été. Hein. Nous, on a eu le droit de sortir, hein. je vous rappelle quand même, hein. il n'y a, a que les Français qui, avaient, qui ont été enfermés pendant deux mois. Nous, ça n'a pas été le cas, hein. je rappelle quand même ce fait. Bref, vous avez été enfermés avec les conséquences psychologiques, il y a nos pauvres soignants qui, euh, bah, qui ont perdu tout. Ici, ils ont été réintégrés, comme vous le savez, depuis le 1er janvier. Il y a eu les dommages psychologiques extrêmement graves qui ont été faits aux gosses, euh, qui ont dû porter la muselière, qui ont du retard de langage. Il y a euh, une, un, une augmentation des camps en de psychiatrie euh, des gens, des jeunes, des moins jeunes. Et puis, il y a tous les gens qui ont perdu leur travail, parce qu'avec euh, la crise économique, du fait du confinement, voilà... Ben voilà, ils ont, ils ont tout perdu. Enfin bref, ça a été des conséquences incalculables, hein sans parler de l'argent, l'argent, l'argent qui a été imprimé. Euh, et, et donc, euh, c'est donc une sacrée responsabilité. Mais écoutez-moi, mes cartes, elles se voilà, elles me disent arrêt, blocage et mise à l'écart, hein enfermement. On va mettre en encore une carte au milieu parce qu'il est là, lui. Il est, euh, il est cerné quand même, hein, et c'est quand même bonne nouvelle. Allez. Ben, oui. Regardez ce que j'ai sur lui. Le secret. Les secrets et les mystères. bah ben, oui, mais ça va, ça va remonter. Hein. Le secret et les mystères. C'est tout à fait lui. Hein. Sauf que ça va revenir dans la figure. Parce qu'on est dans une période où, justement, au niveau astrologie. On a des aspects qui sont bien en place et qui demandent la lumière les gens veulent savoir la vérité bien alors ça c'est une chose donc vous avez déjà des petites infos à mon sens enfin, je, si je me plante pas hein, je suis pas dieu non plus hein. mais moi ce que je voudrais savoir c'est comment est-ce que au niveau économique comment est-ce que la france va s'en sortir bon l'allemagne s'en sort un peu mieux je dois dire hein. Mais la France, par contre, euh, vous savez que je vois une impasse, moi, se mettre en place là maintenant et qui va durer, durer, durer, durer. Donc, qu'est-ce qui va se passer On va essayer de voir. Euh, on va essayer de voir. Bah, on va reprendre avec le, leur, leur aura. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois D'accord. Donc, je ne veux pas revenir sur les histoires de violence. On le sait, on s'y attend. Soyez prudents. Si vous êtes sur Paris, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Ok, alors pour la France, hein. comment la situation va évoluer Alors, on a euh, les, les villes, c'est ça ben Voilà, les manifestations ici. Les manifestations, réussite. Ouais, ben ça va continuer, hein d'accord Moi, je ne suis pas pour la casse, hein. je suis pas pour les incendies, je ne suis pas pour que l'on brûle les poubelles. Euh, les pauvres gens qui ont leur voiture brûlée ou, ou leur porte brûlée ou tout ce que vous voulez, c'est nul. Voilà. Parce qu'il n'y en a toujours rien qui doit payer la casse. Je ne suis pas pour ça. Je, je préférerais en fait que les manifestations soient pacifiques. Euh, ça m'aurait davantage convenu. Mais là, euh, bon, les gens pètent les plombs. Enfin bref. Alors, les... qu'est-ce qui va se passer Donc les conséquences de tout ça en fait. Hein, de tout ce bazar pour ne pas dire autre chose. Hein, vous avez compris Bon, ça allait le sortir, donc je vais l'apprendre. Alors effectivement, vous voyez quand on parlait d'incendie, voilà. C'est l'incendie puis c'est aussi la passion. Donc les gens ne vont pas arrêter. Bon, ben, euh, ça va ça va durer jusqu'à l'été, hein, cette histoire. Hein. On a un succès, d'accord Et là, qu'est-ce qu'on a Alors, un contact ou un rendez-vous. Bon, ça me okay. moque. Je vois pas trop pour l'instant, d'accord Donc, on va recouvrir. Donc, comment est-ce que tout ça va se finir Bon, trois mois. Le jeu me dit que ça va durer au moins trois mois. Ok. Alors, les gens veulent nettoyer. Ouais. Donc les gens, en fait, veulent se débarrasser des malfaisants au pouvoir. D'où le Brésil. D'accord. Ici, ah, on a des histoires de justice. Alors, au bout de trois mois, je pense qu'il y aura hum, alors des histoires de, de remise en balance, peut-être de la loi, quoique je la vois pas vraiment être enlevée, parce que c'est l'Europe qui veut que cette loi passe. Mais peut-être quand même qu'il y aura des petits aménagements, enfin, je ne sais pas. Ou des concertations au niveau de la loi. Enfin, pour l'instant, j'en sais pas plus. Il y a un succès qui passera par euh, des choses que l'on va apprendre. Bon, OK. Et là, on a quelqu'un qui pourrait arriver en renfort. Alors, je sais pas. Si ça se trouve, ça va être simplement un remaniement dans le gouvernement. Quoique, en renfort, euh, on n'attend plus rien de ces gens-là. Hein, mais je pas trop. On va regarder encore. Comment est-ce que les choses vont se finir Je suis très optimiste, mon jeu. <rire> ok. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Les, les gens, en fait, les gens veulent que les minables qui sont au pouvoir s'en aillent. Et là, la paix reviendra, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent se débarrasser, mais vraiment, quoi, vous voyez Se débarrasser, mettre à la poubelle. Et en fait, c'est la condition, c'est ce que les gens veulent. Ils n'en veulent plus de, de ceux qui nous ont... Euh, maltraité pendant trois ans. Enfin, je me mets dedans. Alors que, bon, je devrais pas, mais enfin, bon je pense à vous, quoi, qui, qui ont à maltraité les Français. Je suis quand même française, hein, qui ont maltraité les Français pendant trois ans. Ils n'en veulent plus, quoi. Donc, ils veulent qu'ils veulent, ils veulent qu partent. Ici, qu'est-ce qu'on a euh, Alors, on a un temple. Ah, bah, bah ça, c'est l'Assemblée, hein. Un temple avec la justice. Ouais, donc, euh, moi, sur l'été, il y aura des choses au niveau de la loi, certainement. Et là, qu'est-ce qu'on va apprendre on va apprendre des choses au niveau de quelque chose qui ne fonctionne pas. On va regarder ce que c'est. Ça peut être le, justement le fameux poison. Bon, ça ressort encore. Et ici, alors là, on a quelque chose pour les familles. Ah, ça, c'est curieux. Alors, attendez. Quelque chose pour aider les familles. Une assistance aux familles. Bon, on va voir ce que c'est l'instant il m'a pas répondu au niveau économique hein. d'accord d'accord on va voir un petit peu ce que c'est que ça peut ah, peut-être là aussi il faut pas trop en tirer non plus hein. alors il y ya euh, quelque chose de nouveau ouais bon moi je pense qu'au niveau de la justice effectivement au niveau de l'assemblée il devrait y avoir quelque chose de nouveau Peut-être justement par rapport à la loi euh, avec les femmes, hein, parce qu'ils ont des enfants. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Oui, ils vont remanier un petit peu la loi, je pense. Ok, mais pas tout de suite. Ici, illusion. Oui, quelque chose de stérile qui n'a pas marché et qui était du domaine de l'illusion. Et là, on va l'apprendre. Bon, doux succès Bon, pour moi, c'est les histoires de coco qui vont remonter. On va apprendre que le truc qui pique, ça ne servait à rien. Au contraire. Et ça, je l'ai toujours dit, comme beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on a Ouais, moi, je pense que... En fait, il ne me parle que du coco, ici. Hein. Il va y avoir des aides et des assistances euh, pour les familles. Euh, pour leur, la protection des familles. Mais moi, je pense que c'est les effets secondes, hein. bon, Il va certainement y avoir des, euh, des, des indemnisations, enfin, des, des choses comme ça. Bon, au niveau économique, j'ai pas...